voilà tout ce qu'il nous faut pour assembler le boîtier donc on a les trois pièces imprimées sur lesquelles j'ai supprimé les, les petits supports d'impression qui étaient ici ici et ici support qui était également là donc j'ai nettoyé les pièces pour enlever les petits fils et puis donc j'ai les composants électroniques que sont la carte arduino avec sa rampe et les drivers l'afficheur le, le, le, lcd les câbles qui relient la rampe et le LCD, donc c'est des câbles que j'ai un petit peu raccourcis pour éviter d'avoir trop de, de câbles à l'intérieur du boîtier. Donc là j'ai coupé, euh, j'ai diminué les câbles de sorte qu'ils fassent à peu près 15 cm. Voilà. Euh, au niveau des câbles, j'ai également le câble d'alimentation qui fait 12 cm et le câble du ventilateur 40-40 qui fait 12 cm. Euh... Le boîtier euh, s'assemble avec 6 vis, 4 vis M320, 3 mm de diamètre, 20 mm de longueur, et 2 vis un tout petit peu plus longues, ce sont des M325, qui vont euh, se visser en bas de l'écran, ici et ici. Donc c'est des M325, 3 mm de diamètre, 25 mm de longueur. Donc, Sur ce boîtier, on a plusieurs emplacements pour des ventilateurs, on a deux emplacements pour des empl ventilateurs 25-25, Hop, qui viennent se loger ici Hop. et à côté. Donc pour la fixation, une seule vis en haut suffit. En l'occurrence, c'est une vis M25 euh, euh, 16 mm de longueur spéciale euh, plastique. Et puis on a le, le ventilateur 40-40 qui va venir uniquement se loger à l'arrière. Donc là, il n'y a pas besoin de vis puisqu'il se coince. Et puis ensuite, le capot latéral va venir le, le maintenir en place si besoin est. Voilà pour tout ce dont on a besoin. On va commencer par brancher les câbles sur la carte rampe de ce côté, et on va repérer où est-ce qu'ils devront être branchés sur l'écran sur LCD ultérieurement, parce que si on branche tout maintenant, ça va nous, nous embêter un peu. Donc ce que je fais, moi, c'est que j'ai noté A, B, j'ai mis des petits repères ici, et des petits repères sur mes câbles. Donc si je branche ici, hop le B sur le B, le A sur le A. Alors pour être sûr de brancher le bon câble au bon endroit sur la, la carte euh, euh, sur l'écran, en fait on le met droit, ensuite on le met dos, la carte rampe et c'est tout droit. Celui-ci vient ici et celui-ci vient là. Donc là vous voyez que j'ai mes petits repères A et B, A et B ici aussi. Donc pour l'instant je vais redébrancher de ce côté là. Et je rebrancherai plus tard, mais maintenant c'est repéré. On va placer la carte rampe à l'intérieur du boîtier. Donc, il y a des rainures qui permettent de guider le, les cartes à l'intérieur de la boîte, du boîtier, puis de les maintenir en place en, ensuite. Donc, il y a des rails ici. Il y en a ici en bas, ici, et puis de ce côté. Donc c'est pour ça qu'on que on préf enfin, je préfère pas avoir l'afficheur parce que sinon il va m'embêter donc si l'afficheur était connecté là je saurais pas trop quoi en faire. Hop. Donc là je place la carte dans les rails et ça y va à peu près tout seul. Une fois que c'est en place, voilà. C'est aussi simple que ça. Le ventilateur 4040 se loge à l'arrière du boîtier, donc on le place dans son logement, comme ça. Et puis on va venir le brancher sur le bornier d'alimentation. Donc moi j'ai repéré le plus et le moins. Le plus, c'est le fil rouge, le moins, c'est le fil noir, tout simplement. Alors pour l'instant, je n'ai vais pas mes borniers, parce que j'ai encore les fils d'alimentation à mettre. Voilà. Je vais maintenant mettre le, le, le bornier d'alimentation sur le boîtier latéral, sur le capot latéral. Hop. entre ici et on met la petite vis. Pas toujours très pratique à mettre puisqu'on n'a pas beaucoup d'espace. Voilà. Le plus dur c'est d'attraper le filetage correctement. tourne et puis je finis de, de serrer avec une petite pince, histoire que ça ne bouge plus. Voilà, c'est tout bon. Je vais maintenant relier l'alimentation au bornier, donc toujours le fil noir sur le moins et le fil rouge sur le plus. Alors, le plus compliqué, c'est d'arriver à mettre les câbles et qu'ils ne ressortent pas pendant qu'on les visse. Donc bon, je vais commencer par mettre les noirs. Hop là. Et je visse. C'est assez fragile les borniers, donc je vous invite à mettre votre doigt dessous si, vous, quand vous vissez et vous forcez un petit peu, sinon vous risquez de tout arracher. Faire attention de dénuder également les fils sur une longueur assez importante pour ne pas visser du, de l'isolant, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc là ça a l'air de tout tenir. Je vais vérifier que c'est bien câblé en branchant l'alimentation. On est en 12 volts ça ne risque strictement rien bon c'est pas très utile là je vais juste revérifier que ma carte clignote je l'ai vu clignoter donc elle est bien alimentée voilà et mon ventilateur tourne également donc c'est ok Je vais maintenant rebrancher et mettre en place l'afficheur LCD. Donc j'avais mes repères B sur B. Hop. A sur A. Voilà. Donc c'est branché. Maintenant pour mettre en place, je mets l'afficheur dans la rainure du bas, ici. Hop. Voilà. C'est compliqué de maintenir et de vous montrer en même temps. Donc la rainure en bas dans laquelle on met l'afficheur. Et ensuite, hop, on appuie en haut et tout ça se met en place. Tout simplement. Voilà, l'afficheur est en place. Maintenant que l'afficheur est en place, je vais mettre son cache. Donc là, le cache vient se poser devant, tout simplement. Et... On n'a plus qu'à mettre les deux vis, donc la vis M320 en haut et la vis un peu plus longue M325 en bas, tout simplement, et en vis. Et pour finir, on va venir mettre en place le capot latéral. Donc la première chose à faire, c'est de planquer les fils du ventilateur un petit peu à l'intérieur pour pas qu'il ne... qu'il vienne passer devant le, la prise usb ou le, la carte SD et de la même façon on va venir ranger les câbles d'alimentation ici dessous hop là, là dessous, à cet endroit là de manière à ce qu'il ne passe pas non plus devant la carte devant le, la, la prise usb et ensuite hop, voilà tout simplement on referme le tout. Une fois qu'on a refermé, on va poser les vis, donc vis M320 en haut, vis un peu plus longue M325 en dessous, Hop. et deux vis M320 ici et là. Hop. C'est terminé, le boîtier est assemblé, donc évidemment je n'ai pas câblé l'imprimante euh, donc euh, il n'y a pas les câbles moteurs euh, qui, qui sortent à l'arrière ou les, les palpeurs, ainsi de suite. J'ai branché l'alimentation pour voir si tout fonctionne. Tout fonctionne correctement, mon ventilateur tourne à l'arrière d'assemblage bon. et bon, je n'ai pas de fil qui passe devant mes câbles USB ou mon lecteur SD mettre une petite carte pour être sûr que ça passe bien, impeccable, pareil pour le câble USB, vérifie, voilà. impeccable, tout fonctionne,